Tu dis rien euh, Oui, coucou les amis <rire> Bonjour à tous Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Nous allons faire un challenge On va découvrir ce qui se cache dans cette petite boîte où Asia et Alia ont fait deux trous de chaque côté pour qu'elles puissent deviner ce qu'elles vont goûter. Alors vous êtes impatiente Oui. Oui, on est pressé. Ouais. D'accord. Alors, c'est parti. On va commencer. Non, j'ai rien mis encore. Attendez deux minutes. C'est parti, Asya. Tu peux aller mettre dans ta main pour découvrir ce qu'il y a. Non, plus dans le fond. Pour on va d'abord découvrir au toucher. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut être et moi hein Non, allez, à toi, ça sera au prochain tour. <rire> si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Alors ah, ben je sais pas. Goûte à l'heure, goûte ce qu'il y a dans le ramequin pour voir si vraiment c'est la bonne réponse ou pas. faire assez à trouver le concombre voilà. C'est reparti cette fois avec Alia Donc donc Alia, au fond du carton tu vas commencer à toucher ce que c'est Pour essayer de deviner au toucher Et ensuite tu goûteras ce qu'il y a dans le ramequin C'est parti Alia Tout au fond, hein? Voilà ça, Oui. très bien Je vois pas, Alia. Ouais. Le carton est très grand, donc c'est vrai que tu vois pas trop bien. Alors, ah. j'ai plus Tu sais pas, pas Alors... Ah bah euh, ben non, as eu ton tour, chérie. Ah. Essaie de goûter dans le ramequin un peu plus loin. assez ah, si, allonge ta main. Non, encore. Un petit peu plus. Enlève, enlève le, le fruit. Le... Enlève. Voilà. Et va plus loin avec ta petite main. Là, c'est le ramequin. Et vas-y. goûte. Et peut-être que là, ça sera plus facile pour toi. Alors voilà. C'est croustillant. Je ne sais pas. Tu sais pas Asiya, vas-y Et... ah. <rire> ah. <rire> On peut vous? Oui ah. C'est parti Maintenant c'est au tour d'Assia Allez Assyra. Oui. Euh, va en bas Non, mets ton, ta main en bas un petit peu plus. Non, oui. Je vois pas ta tête, Asia. Essaie de, voilà, de regarder vers ici. De toute façon, tu as ton petit masque, donc tu, ça ne risque rien. Euh, alors... Je ne sais pas. Eh bah, ben, vas-y, je te propose de goûter. Ah. <rire> C'est bien. Ah bon C'est Non chérie C'est trop gros hum. Hum. Un citron Un hum, citron et moins quelque chose T'as deux Oui, très bien C'est parti, à ton tour Alia non, au fond du carton. Plus de Là. Non, non, là c'est le ramequin. Je veux d'abord que tu touches. Euh, non. Plus euh, collé à toi. Oui. Non, mais pas plus vers euh, ta droite. Là. Plus, non, l'autre côté. Oui. <rire> On est arrivé. Une carte. Ah, je sais pas. Goutte. elle n'est pas cuite. C'est parti Asya, vas-y. Oh, euh, non, un peu plus haut. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être Ah. Je, sais. Mmh. je ne sais pas. Goode. Oui, vas-y, goûte. Asya, Regarde-moi, enfin, plus féroce. <rire> tu risques rien. La carte que la carotte que j'ai. Alors, Mathia, ça paraît un peu plus compliqué. Je sais, je peux encore goûter pour Bien sûr. Alors, attends. Je peux goûter Oui, tu pourras goûter après. Attends, attends qu'elle est finie d'abord, chérie. Non. Ah à... non alors vas-y mais euh, non t'étais plus là euh, on re... non remets ta main en carton là voilà. Oh. On est en train de partir. Une Ouais. C'est parti. parti. Au tour d'Ali maintenant vas-y Aya, à ton avis qu'est-ce que c'est Rien qu'au toucher. Enfin. Goutte, Je ne sais pas. Oui Oui Égalité Autour de ma grande Asia Tu peux encore bon, Remets oui. bien ton masque C'est un moment un truc beau, c'est ta place Ah, voilà. Des Dégouti Oui Tu vois les yeux C'est parti, ma Asia il ah, n'est pas tata Je ne sais pas Il faut que tu goûtes pour C'est quoi cette petite bouillon Attends Elle va pas toucher tu dit Je peux goûter Attends elle a pas goûté elle a pas encore deviné T'as peur. <rire> ah, ça pue. Allez! Oh là <tousse> Vas-y, ah, si, Alia, tu goûtes Mais où oui, est oui. non, non, de toute façon, la réponse à ça était la patate, ce n'est pas ça. Je peux regarder Un kiwi Ouais. Ah, oh, mais c'est pour ça qu'on faut une cuisse. Mais <rire> début j'aimais les kiwis Ben On ouais. la carotte. <rire> c'est à cause de la carotte oh, C'est une coquille, la carotte. Elle a tout faussé. Bon, alors. Et le dernier pour Alia. Asiya n'a pas réussi l'autre. Peut-être qu'Asya qu'Alia <rire> va réussir. Assia est complètement découragée. Assia, relève-toi. Oui. <rire> Allez Maria, c'est parti. Commence par toucher. Non, toucher d'abord. Oui. Et après goûter. Petite souris, souriciat, essaie de gagner des points, mais. Une tomate. Oui. Bon. J'ai gagné. Ah Sia, il va falloir que nous refassions un challenge pour que tu puisses prendre ta revanche. que tu mets Ah oh, bah j'ai mis un petit peu de tout. Ouais, C'est la quoi carotte quoi. qui a tout faussé. Poivron. Ah oui, mais t'as deviné le poivron. Mais ça t'a pas fait marquer de point parce que bah forcément c'était. Et nous avons la petite souris là-bas qui est en train de manger toutes les tomates. Mmh, dernière. <rire> Merci à tous en tout cas. Moi j'ai passé un super bon moment. Une super vidéo où j'ai bien rigolé. On s'est bien amusé. Donc je vous dis, pas avec la carotte. <rire> Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures! Allez, on N'oubliez pas de m'adresser à vous et à votre chef! Merci à tous! Regardez la peste de bois! C'est sûr! Nous bébés, nous bébés 5-8. 5-8?